Salut à tous, on est de retour sur le plateau, on a eu un petit souci technique mais ça y est, on a réglé les choses, normalement ça va aller. Je suis avec Mo euh, Mohamed qui travaille euh, chez Enercop, salut. Enfin, pour... Salut, pardon, salut. Jamais l'habitude. On, euh, on va vous passer une petite vidéo d'une minute pour vous expliquer très très brièvement ce qu'est Enercop et on revient tout de suite en plateau derrière pour approfondir un peu les choses avec Mohamed. A tout de suite. Savez-vous qu'il est possible de se fournir en électricité 100% renouvelable Enercop est l'unique fournisseur d'électricité à proposer une offre en contrat direct avec des producteurs d'électricité renouvelable. Concrètement, Enercop achète l'équivalent d'énergie consommée par ses clients auprès de producteurs d'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque et biomasse. En plus, Enercop réinvestit ses bénéfices dans de nouveaux projets citoyens grâce à son réseau de coopératives situées au plus proche des enjeux locaux. Aujourd'hui, vous pouvez agir en choisissant une électricité renouvelable et coopérative. Du coup, euh, vous avez vu maintenant un petit peu comment ça fonctionne. Euh, Explique-nous déjà, qu'est-ce que tu fais, toi, chez NRCOP euh, bah, Bonjour à tous, Mohamed, euh, je travaille à Enercop depuis trois ans et depuis à peu près un an et demi, je mène un projet euh, pour euh, faire en sorte que Enercop puisse accompagner les clients, qu'ils soient clients particuliers ou clients professionnels, qui, qui soient accompagnés par nous à réduire leur consommation. Donc on est fournisseur d'énergie, on en parlera tout à l'heure, mais on aimerait également accompagner ces clients-là à réduire leur consommation un peu dans le cadre de la transition énergétique qui, euh, qui aura euh, à passer par les économies d'énergie, la sobriété, l'efficacité. Le conseil quoi en fait Du, du coaching, l'accompagnement, en fait, l'empowerment, euh, donner les moyens, des outils, de la connaissance pour que le citoyen puisse agir dans, euh, chez lui en fait, ou euh, chez lui au travail, à réduire sa consommation. C'est par exemple, si on voulait un exemple concret, euh, ce, serait, ce serait quoi Parce que du coup, la différence entre EDF et Enercop, c'est que c'est à peu près le même prix, mais il n'y a pas d'heure creuse, heure pleine chez Enercop. En... C'est ça. Un, alors, on peut faire un micro historique, on ne va pas aller trop creuser là-dedans, mais heure creuse, heure pleine, c'est lié à un modèle français euh, qui repose sur le nucléaire. Et en gros, leur creuse, elle soutient le nucléaire par un prix bas parce que euh, la centrale nucléaire, bah, on préfère qu'elle consomme euh, à vide, bah, c'est-à-dire qu'elle gaspille du coup, plutôt qu'elle s'arrête. parce qu'en en fait, ça coûte beaucoup plus cher d'arrêter une centrale nucléaire, voire techniquement impossible. Du coup, on va inciter le, le, les gens, les consommateurs à consommer. Pour rien, parfois. Il y a même des, donc les professionnels qui gardent leur, euh, leurs enseignes allumées, leurs bureaux allumés. Et c'est incité par les pouvoirs publics, c'est incité par le tarif. Incité à coup... programmer sa machine à laver, son sèche linge la voilà, nuit, incité à faire des choses comme ça pour les particuliers. Et du coup, nous, étant donné qu'on fournit une électricité renouvelable, on n'est pas dans la même logique. Donc on a préféré rester sur un tarif unique. Et en termes de simplicité, de gestion, c'est cool. Alors du coup, les conseils euh, concrets, vu que ça ne rentre pas dans le cadre heure pleine, heure creuse, ça ouais. va être quoi Ça va être euh, une, une, meilleure, une meilleure utilisation de l'énergie Oui, une meilleure utilisation de l'énergie, du coup, il y a la sobriété, il y a tout ce qui est lié à du comportemental. C'est-à-dire, tout simplement, euh, penser à éteindre la lumière en sortant d'une chambre, de la cuisine, euh, faire vraiment des, des éco-gestes euh, très... Euh, très colibri, quoi, très, euh, petit à je petit. fais ma part, petit à petit on va arriver à éteindre Fessenheim et puis on va arriver à éteindre telle et telle centrale, petit à petit, chacun fait sa part. Et puis il euh, y a l'efficacité énergétique qui elle est organisationnelle ou technique dans la production ou dans la consommation, c'est-à-dire qu'il y a des appareils aujourd'hui, des frigos, qui consomment 3, 4 fois moins qu'un frigo d'il y a 10 ans. Du coup, euh, dans l'efficacité, c'est de dire, est-ce que ton frigo est en fin de vie Et du coup, euh, vers quoi tu vas t'orienter dans ton achat futur Est-ce que c'est juste euh, le frigo le plus beau, euh, le frigo américain, qui consomme énormément Ou est-ce que, justement, je vais aller voir, moi, mon besoin en termes de frigo, estimer le volume dont j'ai besoin réellement, et puis je vais acheter le plus efficace sur le marché Avoir des comparateurs euh, là-dessus, euh, c'est intéressant, il y en a déjà guide top 10 pour info, guide top 10.fr Comment euh, ça, ça s'appelle Le guide top 10. Le guide top 10, ok. C'est une association qui fait des comparatifs. Des euh, vrais comparatifs des sérieux, vrais compa qui ne sont ouais, pas des comparatifs ouais. achetés par des marques, euh, financés par des marques, ouais. comme il y en a beaucoup malheureusement. Ouais. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est un peu ça, c'est accompagner euh, le consommateur à déjà connaître sa consommation. Et après, à partir de la connaissance agir dessus et avec des préconisations, avec des outils, avec euh, des éléments euh, d'information. Parce que personne ne connaît sa consommation d'ailleurs. Euh, moi, je, je suis passé de, de DF à Einerkop il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait en ligne en 100 minutes et il n'y a pas eu de coupure et tout va bien. Maman, rassure-toi, tu peux le faire aussi. Euh, les congèles n'ont pas fondu contrairement à ce que m'a fait EDF l'été dernier mais je vous raconterai ça une autre fois pendant la canicule c'était très sympa euh, juste euh, pour dire qu'en fait on ne pas, on nous demande d'ailleurs sur la page d'Enercop, euh, combien on consomme et on ne sait pas combien on consomme on sait combien on consomme en argent mais On ne sait pas combien on consomme en kilowattheures, c'est un truc qui nous intéresse assez peu finalement. On n'a pas le réflexe de se dire euh, combien d'eau je consomme parce qu'en général on est locataire et donc on paye pas l'eau, donc on n'a aucune notion de ce qu'on consomme en eau. Et en électricité c'est la même chose, on est un peu néophyte là dedans. Ouais. Bah, du coup, euh, clairement, Enercop, euh, à la base, il veut s'attaquer à ça. Euh, donc alors on disait. Euh, on disait que les frigos, enfin qu'il y avait des comparateurs en tout cas et que, que tu participais à essayer d'éduquer les citoyens et que finalement les gens avaient très peu de connaissances sur leur consommation d'électricité par exemple. Ouais voilà, du coup on, on parlait de, du fait que euh, l'énergie aujourd'hui on la consomme et on ne se rend pas compte qu'il euh, y a toute une chaîne. De, de production, toute une chaîne euh, qui va très loin d'ailleurs, qui ne reste pas juste sur le territoire français. Euh, le nucléaire, c'est faux, c'est pas euh, une énergie euh, qui rend la France indépendante énergétiquement. Hein. L'uranium, on va le chercher en Afrique. L'uranium, on va le chercher très loin et on, on cause du tort ailleurs pour euh, pour ramener euh, tout ça et en faire de l'électricité. Terre voilà ça, sans alors. parler derrière des déchets nucléaires enterrés en France On parle et de, de millions d'années ou de milliards d'années je ne sais plus, euh, plus c'est si extrêmement peut... <rire> long en tout cas ouais. euh, ça, se, ça, ça se stocke dans le sol et malheureusement on n'a pas d'endroit euh, on ne peut que les envoyer dans l'espace si on veut s'en oui. débarrasser vraiment ouais. et, et du coup Enercop euh, euh, on, on s'est créé il y a 10 ans maintenant avec euh, l'idée d'une part de remplacer le service public qui commençait à s'éteindre parce que en euh, en gros, il y a une directive européenne, comme souvent, une directive européenne qui dit bah, il faut tout libéraliser. Et du coup, le marché français, des lois qui passent en France, qui, qui, qui font suite à la directive et qui vont dire bah, on, on libéralise tout, ou quasiment tout. Et du coup, il y a, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs des énergies renouvelables qui se retrouvent autour d'une table et qui disent... Euh, là, il y, y a quelque chose à faire. Euh, le service public est en train de mourir. peut-être qu'il faudrait créer un service citoyen de l'énergie qui reprendrait un peu euh, euh, un aspect démocratique, même si on peut critiquer l'aspect démocratique du service public à l'époque, qui a créé le nucléaire, qui l'a jamais remis en question, qui voilà, on peut en parler. Et euh, ça pose toujours la question de est-ce qu'en France, on est en un pays démocratique ou pas On se pose Et, beaucoup euh, la question en ce moment. Euh, je voilà. <rire> Et du coup, on s'est dit, allez, euh, c'est le moment, on va essayer de faire une coopérative à réunir euh, des acteurs différents, des parties prenantes différentes qui ont des intérêts peut-être divergents au départ. On va réunir les producteurs d'énergie, on va réunir les clients, les consommateurs d'énergie, on va réunir les salariés, on va réunir les collectivités. On va réunir tout ce moment-là des partenaires et on va créer une coopérative autour de ça avec une logique de euh, une personne égale une voix. C'est-à-dire que euh, t'as beau avoir 10 000 euros, euh, bah, moi avec ma part de 100 euros, bah, je, ma voix elle compte autant que la sienne. Donc déjà ça remet en, en, en question le système de valeur euh, démocratique. Donc vous comprenez en fait, c'est quand vous arrivez chez NERCOP, on vous propose d'acheter des parts du capital. Donc vous pouvez acheter une part à hauteur de 100 euros. Par exemple, je vais vous parler de mon chemin personnel. Il y a des frais de mise en service qui sont à hauteur de 45 euros. Donc soit vous les payez, ils vont à Enerco et ils ne vous apportent rien. Soit vous payez 100 euros au lieu de 45 et ça vous apporte une part. Et en fait c'est assez intéressant parce que d'un seul coup vous devenez partenaire. Donc euh, ça devient, vous avez un droit de regard sur... Les, les résultats à la fin de l'année, etc. Et donc, euh, que vous en ayez 10 000, 10 millions ou une, euh, les voies sont les mêmes. On appelle ça un sociétaire, et euh, clairement, c'est l'équivalent d'un actionnaire, sauf que tu n'as pas de rémunération à la fin de l'année. Il n'y a pas de rémunération. Alors, juridiquement, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Statutairement et vis-à-vis -vis de la loi, normalement, on a le droit de rémunérer à hauteur de 42%, euh, de, du résultat net positif. Sauf qu'aujourd'hui, euh, depuis dix ans, on ne l'a jamais fait. Donc on est euh, à but non lucratif pur aujourd'hui. Ouais, tu veux dire que les bénéfices que vous faites, c'est du réinvestissement pour euh, justement, euh, voilà. euh, être le plus efficace possible, le plus solide possible, Exactement. le plus durade possible ouais, ouais. Tout est réinvesti. Euh, aujourd'hui, alors pour info, on est 20 000 sociétaires en France. Donc euh, déjà, dans tous les cas, si tu rémunères les 20 000 sociétaires, euh, ils n'auront rendent pas grand-chose. Mais ce n'est pas fait. Du coup, c est, tout est réinvesti euh, pour, euh, pour rendre plus efficace euh, notre service client, notre système d'information, pour euh, toute une, une tonne de, de choses euh, qui, qui font qu'aujourd'hui, euh, bah, en fait, un fournisseur, c'est très compliqué euh, en termes d'activité. Ça ne paraît pas euh, comme ça, mais, mais être fournisseur, c'est-à-dire, c'est quoi un fournisseur On va, va peut-être reprendre même au départ, c'est-à-dire pour ceux ouais. qui nous rejoignent, la vraie différence entre EDF et Enercop, juste pour qu'on parte là-dedans euh, clairement et puis ensuite on, on creuse, c'est de dire que donc, euh, EDF est nucléaire aujourd'hui et a une partie de son énergie qui vient des énergies renouvelables. Enercop est 100% renouvelable et 100% renouvelable, euh, éthique, on pourrait dire, c'est-à-dire que vous avez des règles particulières que vous imposez aux gens qui vous fournissent de l'électricité. Oui, tout à fait. Euh, du coup, le fournisseur, il fait le lien, en fait, entre une production d'énergie et une consommation d'énergie. La plupart, alors, euh, sauf EDF qui a ses propres moyens de production, la plupart des fournisseurs qui se sont créés depuis la libéralisation du marché, ils vont aller sur un marché, euh, une bourse de l'énergie, acheter cette énergie-là et ils vont la revendre à des clients. Donc c'est des prestataires C'est vraiment euh, logique de bourse. Hein, euh, le prix qui fluctue... J'achète pas cher, je revends plus cher et je marche dessus. Voilà avec le risque qui va avec, avec la spéculation qui va avec, tout ça. Et du coup, nous, euh, on est dans tous les cas soumis à ce, ce marché-là. Donc il faut, faut qu'on soit clair, euh, c'est pas parfait aujourd'hui. La bourse, tout le monde doit y passer dans tous les cas. Sauf que, au delà de la bourse, nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on va aller contractualiser avec des producteurs des vrais Okay, C'est-à-dire euh, le village qui a un petit barrage, voilà. euh, les gens qui ont des panneaux électriques, etc. Ou euh, le champ d'éoliennes euh, du coin. Euh, de... voilà. il, y a, il y a des champs d'éoliennes, il y a aussi euh, du photovoltaïque chez l'habitant, il y a aussi de l'hydraulique euh, sur barrage. Euh, il, y a, il y a un peu tout ça. Du coup, ouais, c'est du, du, du particulier euh, de la localité il y a, il y a, de En gros, aujourd'hui, 50% euh, des producteurs sont détenus majoritairement ou en partie par des collectivités, et le reste euh, soit c'est des personnes physiques, soit des personnes morales. Donc des et c'est des, des petites en, ouais, petites entreprises en fait qui gèrent, euh, qui exploitent une production. C'est-à-dire, qu soit qui font de l'énergie pour eux-mêmes et qui revendent le surplus, soit qui ne font que de l'énergie pour la revendre Alors, il y en a quelques-uns, en effet, c'est des particuliers qui font de l'énergie pour eux-mêmes et qui revendent le surplus. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un modèle qu'on aimerait développer de plus ouais, en plus. ce serait plus. bien. Ça rendrait l'énergie voilà. presque gratuite dans ouais. quelques décennies. Ouais. Exactement. Et, et du coup, euh, la majeure partie des, des producteurs, ils produisent, ils injectent directement euh, sur euh, le réseau. Le réseau qui est public, pour information, euh, le réseau est détenu par les collectivités publiques. Il est géré par Enedis, qui est ERDF. Qui est à 100% une filiale d'EDF, donc ça rend le truc hyper schizophrène. Mais mais en fait, euh... ça, ça veut dire que c'est comme quand vous êtes chez Free. Quoi. En gros, vous passez chez Free ouais. et Free va se servir du réseau France Télécom qui est finalement orange pour vous permettre d'avoir une connexion jusqu'à votre appartement. Donc, c'est des lignes qui appartiennent à France Télécom historiquement et qui sont louées aux prestataires. Donc, de la même façon, vous payez un droit d'accès, j'imagine, à EDF entre guillemets pour pouvoir amener une électricité qui, elle, par contre, ne vient pas du nucléaire. Oui, oui si voilà. Je et, et du coup, l'engagement la, la, d'Enercop, c'est euh, d'avoir sur une année autant d'énergie, d'électricité injectée dans le réseau que de consommation par les clients. Et l'argent des clients, bah, il passe chez le producteur. Ah, a, il est dans ta main gauche a, comme a, ça, tu le gardes devant la ouais, page. Ouais. <rire> Pour, euh, ouais. Ouais. Et, et du coup, euh, ça fait un circuit court de l'énergie, tout comme une AMAP. Bah, tu as la MAMAP de l'énergie, c'est Enercop. Et pour aller un peu plus loin, du coup, on n'est pas une seule coopérative parce que faire de la démocratie à 20 000 personnes, c'est un peu compliqué. On le voit à Nuit Debout euh, à 500 personnes, à 1 personnes, c'est compliqué. Même à 30 personnes, c'est compliqué. Euh, du coup, euh, on a, à partir de 2009, on a commencé à essaimer des coopératives. L'essaimage, c'est tout le contraire euh, de la filiale. Je, je simplifie un peu, mais en, en gros les ce c'est pas on va créer des filiales qu'on détient et à qui on donne des ordres. C'est plutôt on va voir ce qui se passe dans le territoire, voir qu'il y a un groupe local Enercop qui commence à émerger, qui aimerait bien euh, faire euh, quelque chose euh, de plus grand. Et, et du coup nous on va les accompagner à construire leur, leur association de préfiguration d'abord. Et puis on va les accompagner en termes de modèle économique, en termes de, de mobilisation autour d'eux pour avoir du sociétariat eux-mêmes dans, dans leur territoire. En fait, tu les rends, essaies de les rendre autonomes pour qu'ils voilà. puissent se développer eux-mêmes On donne des moyens pour euh, créer, pour développer euh, la coopérative. Et après, une fois que la coopérative est créée, bah, elle fait partie du réseau Enercop, qui travaille en, euh, en collaboration, forcément, parce que juridiquement, on n'est pas liés. Donc on est obligé de travailler ensemble par des moyens, des outils de collaboration, de gouvernance qui nous permettent du coup d'avancer et euh, peut-être que ça prend un peu de temps du coup euh, forcément euh, ça prend du temps de, de collaborer et de coopérer. C'est un beau parallèle avec lui debout, ça, ouais. ça prend du temps au départ mais ça en fait gagner ensuite parce Voilà que du durable. coup euh, on, y, on y va tous ensemble, on prend plus de temps mais on, on y ira plus loin du coup c'est ça l'idée c'est on est plusieurs et on y va plus loin et euh, tout seul on va, on va plus rapidement mais, euh, mais ensemble on va plus loin quoi. Et c'est tout ça, la philosophie d'Enercop, c'est d'essayer toujours. On est dix coopératives aujourd'hui. Ça reprend un peu la configuration des régions, des ex-régions avant la dernière loi. C'est-à-dire qu'il y a presque une, un Enercop par, par grande région avant quasiment, le Quasiment, ouais. Il y a PACA, il y a Ronald, puis il y a Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Et euh, à terme, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à la logique région, mais d'aller plus loin, en fait et euh, potentiellement d'avoir euh, pour euh, 5000 euh, membres, 5000 sociétaires, tu as une coopérative. Donc ça peut être euh, dans une aglo, ça peut être euh, dans une communauté de communes, ça peut être plein, plein de choses, et euh, qu'on n'en a pas encore euh, pensé parce qu'on n'y est pas. Et, ça se développe assez vite en fait. Bah, en que... 10 ans, 10 coopératives. Et là, on prévoit d'en avoir encore euh, 5-6 dans les 5, euh, 5 ans à venir. Quoi. Parce que du coup, moi, ce que j'ai lu sur vous et ce que j'ai appris sur vous, c'est que... Euh euh, finalement, dans, dans votre démarche, il y avait aussi une volonté de... Ce que je lis, en tout cas, tu me diras si je me trompe, c'est une, une volonté de bien rémunérer les gens qui vous apportent cette énergie, mieux que DF d'ailleurs, pour leur donner aussi des arguments de, de faire les aménagements nécessaires à, à, à rendre euh, leur, leur barrage ou leur apport énergétique plus éthique, plus durable. C'est-à-dire, par exemple, de dire euh, c'est bien, mais je dis n'importe quoi. Euh, dans votre barrage, les poissons peuvent pas passer pour se reproduire. Donc, si vous faites cet aménagement-là, vous pouvez fournir de l'électricité à Enercop. Et du coup, euh, ils font financer ces aménagements-là parce que ça va devenir rentable dans une période pour eux. Ça rentre dans leur modèle économique et en même temps, ça sauve quand même la planète et l'écosystème aussi. Ouais. Bah, déjà en fait lorsqu'on choisit les producteurs lorsqu'on démarche des producteurs pour qu'ils rentrent dans notre périmètre à nous on va aller regarder euh, leur euh, impact regarder euh, leur, euh, leur modèle en fait, leur technologie bon en général aujourd'hui on n'a pas de problème de sélection parce qu'en en général ça passe il y a assez d'énergie renouvelable aujourd'hui pour info on a 35 000 clients aujourd'hui qui représente 0,01% du marché de l'électricité en France. Donc, c'est rien du tout. Sachant qu'il y a 12% d'énergie renouvelable dans le mix électrique français. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge. De... Les gens peuvent venir il y a de la marge. Voilà. Et après, en effet, alors, c'est pas. Euh, on va pas. On n'est pas. Ouais, comment dire. On n'est pas vraiment en concurrence avec EDF pour avoir ces producteurs-là dans notre périmètre. On est plutôt en concurrence avec des gens qui aimeraient euh, acheter cette énergie-là des producteurs et la vendre sur le marché, sur la bourse. Donc, ce n'est pas vraiment une concurrence avec des fournisseurs directs. Et du coup, nous, on est mieux disant en termes de facturation, en termes de, de ce qu'on leur donne. Et euh, on essaie de les inciter à participer à la vie de la coopérative et à les inciter du coup euh, indirectement ou directement à penser éventuellement à réinvestir, réinvestir dans d'autres moyens de production, à éventuellement en effet réaménager le barrage pour qu'il produise mieux, pour qu'il soit plus efficace et, et du coup qu'il y ait plus de production chez nous pour les citoyens également en énergie renouvelable. Et, et du coup le choix au départ il se fait via une charte éthique qu'on a construit collectivement avec les coopératives. Et euh... quoi, par exemple concrètement, ça pour que les gens comprennent, euh, qui est-ce qui ne pourrait pas rentrer euh, dans, dans vos fournisseurs pour, pour à peu près quelle raison, tout va dans les grandes lignes. Concrètement, euh, une production détenue euh, tout ou partie par, euh, je sais pas, Areva ou par euh, EDF, euh, on va pas les prendre. Euh, une production qui est détenue, enfin, qui, qui va euh, qui, qui fait de la concurrence à des terres agricoles, par exemple, de, du photovoltaïque sur terre. Aujourd'hui, on ne le fait pas, sauf dans des cas vraiment spécifiques. Par exemple, on est sur un terrain euh, euh, qui, qui n'est pas utilisable pour l'agriculture aujourd'hui euh, en, en langue de croussillant. On est en train de développer, alors ce n'est pas nous, en gros, nous, on ne on développe pas, on ne détient pas les moyens de production, mais c'est plutôt, on, on accompagne en termes d'ingénierie, en termes de... Euh, d'animation de, euh, de la citoyenneté autour du projet, parce qu'en fait on essaie de faire participer le citoyen pour que le moyen de production soit détenu par le citoyen, que ça lui appartienne en fait, qu'il détienne le capital de la production. Et du coup on anime, euh, on anime le territoire avec énergie partagée, peut-être que tu connais, on en a parlé hier. qui est un fonds d'investissement citoyen, avec énergie partagée on va essayer d'animer le territoire pour que... Euh, pour qu'émergent euh, des nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable. Et, et du coup, euh, voilà, terre agricole, euh, on ne fait pas. Euh, tout ce qui est euh, biogaz, biométhane. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques autour de l'élevage, autour de l'élevage intensif, les mille-vaches, euh, euh, la, la, la ferme des mille-vaches. Euh, ça, euh, demain, ils viennent nous voir, euh, tenez, en euh, vous vend notre électricité ou en vous vend notre gaz, on ne voudra pas le prendre. Oui, donc il y a une éthique quand même, il y a une charte éthique euh, ouais. qui vous permet de... D'accord. Et du coup, comment vous comment vous arrivez, parce qu'on a du mal à comprendre, comment vous arrivez à, à aujourd'hui proposer une électricité qui est au kilowattheure à peu près le, sur le même prix que qu'EDF on imagine que EDF, ça leur revient moins cher parce qu'ils produisent énormément. Comment vous arrivez à vous aligner là-dessus bah Déjà, euh, historique, à nouveau, euh, au départ d'Enercop... Déjà, vous ne rémunérez pas vos actionnaires. C'est vrai que c'est ouais, <rire> ouais. euh, On ne rémunère pas l'actionnaire. Pour info, euh, depuis le départ d'Enercop, de, de on est plus cher que le marché. On est plus cher que qu'EDF. On est plus cher que tous les autres concurrents et euh, au départ on était à 45% plus cher il y 10 ans quand vous avez et démarré 10 ans, ouais, on était à 45% plus cher parce qu'on était petit parce qu'on voulait être viable euh, survivre en fait on a passé en gros 3-4 ans c'était de la pure survie, avec 3-4 clients, puis une centaine, puis 200, puis 500, puis 1000. Et en vrai, on est devenu rentable au sens... Enfin, même pas rentable, c'est juste... Vivable, durable, Voilà, vivable, stable. stable, à partir de 2010, où on est devenu en positif sur l'année, en résultat net positif sur l'année.